Seigneur, prends le contrôle du début jusqu'à la fin de ce moment. Seigneur d'enseignement un moment Seigneur agréable un moment Seigneur où nous allons apprendre encore une fois de plus de toi par le nom de Jésus au nom puissant de Jésus Christ nous te prions le roi des rois et nous disons merci Seigneur Jésus Christ merci Seigneur Jésus Christ Amen, Amen je vais la place à notre pasteur lorsque j'appelle pasteur nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'attends que tu réponds bien. Amen. Que Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content? Amen. Ce Amen. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. C'est quelque chose qui va te permettre de prier pendant toute cette semaine. Parce qu'à partir de minuit, nous allons encore plonger semaine mmh. de jeûne et prière. Amen. Amen. Oui. Et le dimanche prochain, ce sera le 4, qu on aura la sainte scène et je vais prier pour chacun d'eux. Voilà pourquoi je vais te dire des choses qui vont t'aider. Amen. Qui va t'aider. J'ai préparé une autre chose. Mais quand je suis tombé dans ce chapitre, Dieu m'a poussé à parler de ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous allez comprendre que pendant ces quatre dimanches, je ne suis pas en train de vous enseigner, mais je suis en train de vous prêcher, assimiler votre foi pour dire que Dieu est capable de faire plus de choses dans notre vie. Amen. Amen. Amen. Amen. Marc chapitre 10. Nous allons commencer au verset 28. Marc chapitre 10. On commence au verset 28. C'est lui qui a la Bible, français ses courants bien sûr, Lire la parole de Dieu. Marc chapitre 10. Nous allons commencer au verset 28. Marc chapitre 10. Au verset 28. Je veux que vous soyez présents. Je veux que vous soyez présents présent. et pas de distractions ne permet pas qu'une autre personne puisse te déranger. Parce que c'est un chemin que nous voulons tracer et c'est chemin qui va permettre que tu sois béni dans ces mois de mars. Parce que les mois de mars, c'est un mois où Dieu va nous bénir. Amen. Et la mère. il y a d'autres personnes qui se rendent comme cette femme de 12 ans le de père descend, il a touché elle a touché plutôt, elle est guérie elle est partie vers Jésus et il y a d'autres personnes qui se rendent comme le paralytique des 38 ans il était là assis, il n'arrivait pas à bouger Jésus lui-même est venu vers lui lui a dit, lève-toi Prends ton lit et marche Amen. Et il y a d'autres qui se rendent comme des le prêt C'est-à-dire qu'ils ont rencontré Jésus Jésus leur a dit Allez vous présenter chez les sacrificataires Mais ils n'étaient pas encore guéris Pendant qu'ils marchaient, marchaient, ils marchaient, ils marchaient Ils ont regardé leur corps Oh, ils sont guéris Amen. Alléluia Lisez-nous la parole de Dieu Marc chapitre 10 verset, on commence à verset 28. J'ai lu, on a dit Seigneur. Amen. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mmh. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle de sa maison ou ses frères et sœurs sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sa recevoir au senti dans les temps présents. Mm. Okay. Des maisons des frères et sœurs, des mères des enfants et des terres, avec des persécutions et dans les monde à venir, la vie éternelle. Amen. Mm. Amen. Amen. Amen. Assis-toi maintenant. Je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais parler juste quelques minutes. Et dans ces quelques minutes, pour essayer de faire voir ce que Jésus désirait pour nous. Vous savez, si tu es attaché avec quelqu'un, toute relation, tout attachement a un intérêt. Amen. Alléluia Amen. Soit la personne, il profite de toi, ou soit toi tu profites de la personne. toute relation que nous avons, même Dieu, s'il avait donné Christ, c'était pour l'intérêt. Tout relation que nous avons dans ce monde, s'il n'y a pas l'intérêt, ça ne marche pas bien il faut que je sache je suis avec ses frères ou je suis avec cette soeur qu'est-ce qu'il va m'apporter et qu'est-ce que moi je vais lui apporter vous savez parmi les disciples de Jésus il y avait un disciple qui aimait profiter beaucoup de la capacité de sagesse de Jésus. Cela veut dire, il avait l'habitude de poser des questions. Un jour, la Bible dit, Jésus était avec ses disciples. Les disciples qui s'appelait pierre il a dit seigneur nous avons tout quitté si vous regardez dans notre version ils ont dit ceci seigneur nous avons tout abandonné mon problème réside dans l'équité j'ai essayé de savoir wow. finalement quitter c'est bois. il y a d'autres hein, qui me disent quitter c'est se séparer de la personne il y a d'autres qui me disent hein, quitter c'est se détacher de la personne ou de quelque chose mais maintenant Pierre a dit ceci si. Seigneur nous avons tout quitté quand on parle de tout quand la Bible parle de tout c'est à dire hein, tout vous allez lire la Bible Lorsque vous descendez en bas, Jésus a commencé maintenant à parler des choses que les disciples ont quittées à cause hein, de lui. Il n'y a personne qui a quitté ses frères, ses sœurs. Sa maison Sa terre Il ne va rien bénéficier C'est là dire celui qui a pitié, C'est lui qui s'est détaché Des choses à cause de Jésus j'ai aimé tellement ces versets Et j'avais tellement envie de partager avec ça à, à l'église la Bible détaille ceci. Personne n'a quitté sa famille, c'est bien Jésus parle dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Donc cela veut dire, celui qui a quitté, il ne peut pas souffrir. Amen. Il ne peut pas rester pauvre. Alléluia. Il ne peut pas continuer à pleurer. Mmh. Vous savez pourquoi? Mmh. Ça ne va pas commencer dans le ciel, mmh. mais ça commencera sur la terre. Amen. Amen. Amen. Amen. Bien dit. Voilà pourquoi il a dit: Dans les siècles est présent, présent. présent. dans les siècles présents quand on dit présent cela veut dire maintenant je serai béni mais peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans ça ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi il a dit dans ces siècles présent Amen. voilà pourquoi ces jours là lorsque Lazare est mort mm -hmm. il y a sa sœur qui va venir vers Jésus mm -hmm. Jésus lui dira que Lazare va ressusciter cette femme avait la connaissance de la parole de Dieu mm -hmm. elle a dit je suis au courant parce que dans les derniers jours, lorsque Jésus reviendra, celui qui écoutera le son de la trompette, celui qui était chrétien, même s'il si meurt, il va faire quoi? Hein? Ressusciter. Cette femme, elle serait référée de la journée hein, de l'enlèvement. Oh Jésus. Ne parlez pas des choses qui vont venir, mais Jésus parlait des choses qui vont se faire maintenant. Amen. Mais écoutez, la clé de cette bénédiction, Jésus a dit ceci, vous aurez des terres, vous aurez des maisons, vous serez... Il ne parle pas ceux qui vont venir, mais il parle dans le siècle présent. Amen. Oui. Dis ceci: Je ne mourrai pas mm -hmm. si je ne suis pas encore béni complètement. Amen. Très intelligent. Écoutez. Il y a des choses, il faut croire pour que cela arrive en toi. Il y a des choses, il faut l'accepter pour que toutes ces choses arrivent en toi. Mais écoutez, il y a un grand problème dans le milieu chrétien. Nous avons un grand problème. Le problème, c'est quoi C'est le problème de quitter. Oh. Amen. Jésus ne donne pas la promesse avec des personnes qui sont attachées à d'autres choses. Mais Jésus donne la promesse avec des personnes qui ont quitté d'autres choses pour s'attacher en lui. Amen Écoutez, c'est ça les démarches. Tu reste dans quelques jours que tu dois faire parce que lorsque tu vas entrer dans le mois d'avril soit tu seras le paralytique qui était resté 38 ans il ne voyait personne pour l'aider. mais Jésus était venu vers lui Jésus l'a guéri si ce n'est pas ton cas peut-être tu seras la femme de 12 ans de perte de sang la Bible elle dit, elle a entendu parler de Jésus. Avec sa voix, il elle s'est approchée pour être toucher Jésus. Ou soit, tu seras les dit les prêts. Jésus te donnera juste une parole. Pendant que tu vas commencer à marcher avec ta maladie ou ton problème, au cours des chemins, ça va se disparaître. Regarde ces trois démarches. Mais le problème c'est l'équité. C'est l'équité. Vous savez, j'ai lu la Bible. La Bible dit ceci. Il est difficile qu'un riche puisse entrer dans le royaume des cieux. Ça m'a fait peur, je me suis dit moi, j'aspire à être riche, avoir beaucoup d'argent. Est-ce que ça me sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux Je me suis dit, non, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai compris, non, les riches ne sont pas particulièrement attachés dans la parole de Dieu. Souvent, les riches se sont attachés à leur bien. Voilà pourquoi Jésus va dire à cet homme, cet homme, il a dit, Seigneur, j'ai obéi dans tous les commandements. Jésus lui a dit ceci. Va, prends tout ce que tu as, commence à donner aux pauvres. La Bible me dira, dira l'homme est devenu triste. Il a fait demi-tour. Il est devenu triste. Tu savais pourquoi? Parce qu'il était attaché à sa richesse, à ses biens. Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas des choses. Écoutez, j'avais dit une chose. N'allez pas chercher Jésus trop loin. Moi, je te transmets des messages qui sont clairs et nets. Jésus n'est pas loin de nous. Jésus est à côté ah, de mais nous. Mais le problème, c'est quoi? Il cherche des personnes qui ont quitté, qui sont là. Je suis attaché beaucoup à mon travail, plus que à Jésus. Je dois quitter. Mmh. Mmh. Oui. Oui. Oui. Je dois aimer Dieu plus que mon travail. Oui. Mmh. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup mon épouse. Trop attaché. Trop, trop, trop, trop attaché. Jésus ne te demande pas des choses. Il te demande de faire quoi? De quitter. Oui. Amen. Ah, Amen. Écoutez Quand tu commences à aimer Celui qui est à côté de toi Plus que Dieu C'est compliqué C'est difficile C'est presque impossible Que tu puisses vivre la main de Dieu dans ta vie mm -hmm. Écoutez Pierre a utilisé Le mot quitter. Je dois me séparer De ma famille je dois me séparer de ma femme. Amen. Je dois me séparer de mes biens. Amen. Non. Mais je dois mettre Dieu dans la première place Amen. dans ma vie. Amen. Il faut que j'arrive à sacrifier d'autres choses pour Dieu. Amen. Lorsque tu n'arrives pas à sacrifier d'autres choses pour Dieu, frère, tu es encore loin de cette promesse. Voilà pourquoi nous pouvons être dans l'église de Dieu. Frère, nous souffrons pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu. Frère, l'attachement attire l'intimité. L'attachement attire l'amour. Lorsque l'attachement est là, L'amour aussi est là. Ah pas d'attachement, pas d'amour. Ouais. Seigneur, qu'est-ce que nous allons gagner? Il a dit Ne reçoive au sentible présentement, dans ces siècles, si, maintenant. Eh, des maisons. Bien, bien. La Bible dit des maisons. Alléluia. Amen. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui. La Bible dit, hein, eh, une fois quitté, es, ce que toi, tu aimes beaucoup, tu remplaces Dieu dans ces places-là. Jésus a promis des... Regarde ça en pire, regarde ta Bible, regarde ta Bible. La Bible dit des maisons. Maintenant la question, comment est-ce que je vais avoir toute cette maison-là? Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Pendant que toi tu aimes Dieu, Dieu mettra des opportunités qui, va, qui vont attirer des maisons dans ta vie. Amen. Mais les problèmes que tu dois d'abord hein, quitter. Ah. Ouais. Ça, c'est très important avant que ce mois de mars se termine. Il y a une chose que tu cherches dans ta vie. Tu n'as pas encore ici cela. Écoutez, depuis qu'on a commencé l'année, je vous dis la vérité. Je sens, je sens des choses que Dieu veut transmettre aux gens. Amen. Amen. Amen. Amen. tu verras avant que cette année termine. Bien que tu n'aimes pas témoigner, mais dans ton cœur, tu diras que Dieu a réalisé ce qui m'embêtait. Oh. Mois de max c'est un mois où tu dois commencer à vérifier des choses que tu aimes beaucoup plus que Dieu. Et lorsque tu verras toutes ces choses-là, commence maintenant à se détacher de ces choses. Amen. La Bible parle de frères. La Bible parle de terre. Abraham, il était capable d'abandonner tout. les chemins que Dieu lui avait montré. Souvent nous venons à l'église, mais il y a des choses que nous n'avons pas encore. Hein? Oui, oui. Ce n'est pas le diable qui bloque ta bénédiction. Mais les choses que Amen. tu aimes plus que Dieu. C'est ça qui empêche hein, que ta bénédiction oh? arrive. Ouais, j'avais beaucoup pensé hier j'étais dans mon chambre sur l'armoire. je me suis assis et il y a ma fille qui vient aussi avec sa bible comme de vrai papy elle est assise pendant que je lisais cela je me suis dit qu'est-ce que je n'ai pas encore quitté mon Dieu Frère, c'est le démarche que tu dois Amen. faire ce max. Il y a l'argent que Dieu va donner. Il y a le mariage que Dieu va donner. Amen. Il y a des enfants que Dieu va donner. Amen. Il y a du travail que Dieu Amen. va donner. Amen. Des démarches administratives vont être débloquées. Amen. Maintenant. Oui. Mais il y a une démarche à faire. Amen. Amen je ne vais pas dire ça une condition mais c'est une démarche vous savez dans la vie il faut prendre le temps de s'asseoir et de penser de penser vous savez dans la vie il y a une autre personne tu vas l'aimer parce que tu as pris le temps de s'asseoir à commencer à penser dans ses bienfaits dont tu as déjà fait ceci si cet homme a déjà fait cela, tu commences à aimer la personne. Les problèmes d'équité. Les problèmes d'équité. Voilà. Écoutez ce que la Bible dit. L'homme quittera sa femme. L'homme quittera ses parents, son père et sa mère. Et il s'attachera à... Cela me dit, pendant que l'homme va quitter ses parents, il va venir avec tout de son amour. Il va donner ça à sa femme. Là, là, là, chez elle, à la maison, ça doit être une séparation. Les jeunes filles ou les jeunes garçons, Utilise beaucoup ces mots ici en France. Je l'ai quitté. Cela veut dire hein, moi et lui il n'y a plus rien. Mais on peut continuer à faire quoi? Hein, à parler. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oh, alléluia. Allé. Ça c'est les démarches. Les démarches que Dieu veut que c'est moi C'est moi ici mmh. Pendant que moi je parle Toi commences à dire aux choses mmh. Que tu es tellement attaché à ça mmh. Peut-être ton attachement c'est Avec ton portable, avec ton whatsapp, avec ton facebook Ça t'empêche de voir encore Dieu ça t'empêche de, de perfectionner ton intimité avec Dieu oui. Oui, qu'est-ce que tu dois quitter vous savez lorsque Paul Pierre plutôt il demandait cette question je pense qu'il avait beaucoup regretté il s'est mis debout, il a regardé derrière, tout ce qu'il avait, ah, ça vraiment je l'ai quitté, je me suis séparé avec ça, mais Jésus, tout ce que nous avons quitté, dites-nous, nous te suivons, nous allons gagner. Nous allons, gagner quoi? Nous allons gagner quoi? Nous allons gagner quoi? Nous allons gagner quoi? Nous allons gagner quoi? Je viens à l'église. Qu'est-ce que je vais gagner? Je viens chercher Jésus. Qu'est-ce que je vais gagner? Tout le temps à l'église. Qu'est-ce que, Qu que je vais gagner? Je n'ai plus de temps pour moi-même. Qu'est-ce que... Je... Écoutez, je vais te dire une vérité. Pendant que tu viens à l'église si tu as des choses que tu n'as pas encore quittées, tu vas faire longtemps à l'église, mais ben, tu n'auras pas la bénédiction des dieux. Vous savez, longtemps, longtemps c'est l'avenir, hein? Longtemps. Longtemps. Longtemps. Voilà pourquoi tu verras. Hey, c'est vrai là, ça fait longtemps qu'il est à l'église, hey, mais il ne change pas comme ça. C'est ça, c'est ce que je voulais dire à l'église, c'est minuit, nous allons commencer à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. le dimanche est temps, toi tu vas venir, moi je vais juste sceller toutes les prières que tu avais faites pendant cette semaine, Et tu verras la main de Dieu. Amen. Oui. Oui. Amen. Mais il ne faut pas être attaché avec des choses qui vont t'empêcher. C'est ça. C'est ça. Vous savez, normalement, je devais vous parler des bac La Bible dit qu'il a écouté Jésus. Il avait un manteau. Qu'est-ce qu'il avait fait Je vais rester libre et commencer à courir pour prendre ma bénédiction, ma délivrance, mon élévation, mon épanouissement. Amen. Enfin, écoutez, arrêtez d'amener des choses lourdes, ça va t'empêcher à courir. Amen. Ça va t'empêcher recevoir la bénédiction de Dieu. C'est ça le démarche de cette semaine. Pendant tout le mois, nous avons refusé les choses. En disant que je ne veux plus ça arriver dans ma vie. En disant que je veux que ça se réalise. Je prends une promesses. Jésus pouvait venir directement. Mais pendant que l'ange est allé à Élisabeth, après avoir promis à Zacharie qu'il y aura un enfant qui va naître, il va encore chez Marie. Pendant que Jean-Baptiste est né, il a préparé le royaume de Dieu sur la terre, qui est Jésus. Les gens qui écoutaient, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils étaient pris. Surpris. Parce que Jean-Baptiste l'avait déjà hein, Amen. annoncé. Amen. Écoutez, je vous dis au nom de Jésus, croyez-moi, il y a un vent. C'est un bon vent Amen. qui va bénir. Amen. Qui va bénir oui, oui. l'église. Qui va bénir les gens. Amen. Mais il y a des choses que nous devons quitter. Oui. C'est ce que je ressens depuis le début de cette année. Et je crois à cela fermement. Amen. Est-ce que vous pouvez prier Amen. Écoutez. Si tu crois Dieu. Dieu. Dieu te visité là. Oui, oui. Croyez-moi. Oui, oui. Bien dit, je ne vous a dit. Il a dit au peuple d'Israël, confiez-vous à l'éternel, vous serez à perdre. Confiez-vous à ses propres vous Amen. si vous acceptez cette parole, vous faites cette démarche, vous allez vivre à la main de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, première partie, si vous n'avez pas gêné, que Dieu te donne la force de gêner, que Dieu te donne la force de gêner cette semaine. Amen. Vous savez, moi je pensais que j'allais commencer à prendre des dans mon travail. Mais je ne prends rien. Je ne prends rien. Dans les dernières semaines, derniers jours, j'ai pris un peu de l'eau. Mais j'ai prenais pratiquement rien. Je n'étais pas parti J'avais toujours du courage. Peut-être que tu es très fort que moi. Très forte que moi. Tu sais pourquoi tu ne gênes pas C'est dans ta tête. J'arriverai pas. Je ne vais pas, pas, pas arriver de soulever ces, ces, ces charges-là. Je ne vais pas arriver à bien nettoyer. Je ne vais pas arriver à bien préparer. Je ne vais pas arriver à faire bien mon travail. C'est là. Là. Là. Imagine, des fois, tu restes du matin jusqu'au soir, tu as oublié de manger, tu tombes jamais. Mais les problèmes, des fois, et tu dis, « Seigneur, mon problème est ceci. » Ouais, il faut être fatigué de ces problème là tu vas être fatigué en disant que toi écoutez nous avons fait long chemin mais maintenant hein, c'est fini je vais te quitter on doit se séparer même des personnes qu'on aime beaucoup à des fois ils nous quittent Alléluia et, Alléluia Amen. Amen. Amen. tu aimes beaucoup une personne tu l'aimes ils te quittent Reste avec moi, non, je te quitte. La chose qui te détruit, les mal. tu vois les mal qui te détruit, les mal là qui te détruit. Tu dois prendre une décision en disant que Dieu se vient. Maintenant, moi et lui, c'est fini. Écoutez, je vais vous donner un exemple très bête. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud. J'ai regardé une femme, on la connaît qui s'appelait Oprah. Et en Afrique d'ici, il y avait une femme qui s'appelait Félicité. Je ne sais pas si elle est toujours en vie. Elle faisait les mêmes émissions que Oprah. Un jour, j'ai regardé, je pense qu'elle est aussi chrétienne, il y avait un homme, une personne qui était venue avec des chaises au roulant. Oh, plutôt. Cette femme, elle a commencé à inculquer des... En fait, la foi communiquée cette personne-là s'est élevée. S'est élevée sur ma chaise roulante. Parce qu'il avait juste pris. vrai, ouais, ouais. ouais, c'est une démarche que tu dois faire. Oh ouais. En disant la chose que j'aime beaucoup, oh, oh. je ne peux pas aimer plus que Dieu. Je ne peux pas le mettre plus que Dieu. Commencez à mettre toutes les choses derrière Dieu. Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout quitté. Seigneur, pour te suivre. Est-il capable de faire, de laisser cette chose-là cette chose-là que tu aimes beaucoup plus que Dieu, es-tu capable? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ah, bah. La chose-là, la personne-là que tu mets toujours devant, toujours devant. Toujours devant plus que Dieu. Même si un enfants tu ne peux pas l'aimer plus que Dieu. Si tu commences à aimer un homme plus que Dieu, Commence à graver. Quand ouais, il sera dessus, je te dis la vérité. Une femme qui aime son homme plus que Dieu, c'est une femme très dangereuse. Un homme qui aime sa femme plus que Dieu, c'est un homme très dangereux. On ne peut pas aimer. Qui que ce soit plus qu'un Dieu. Pierre était un très bon pécheur. Il passait sa nuit au milieu du peuple pour pécher. Mais en ces jours-là, il a tout abandonné. La Bible détaille très bien. J'aime ça. C'est lui qui a quitté. À cause, écoutez, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, verset 29, il n'est personne qui ayant quitté à cause des mois, à cause des mois et à cause de la bonne mère, mon Père. Ça était déjà arrivé. Ça avait un rendez-vous très important, mais il y avait aussi une arme avait besoin de la parole de Dieu, tu diras que non. Le travail là est Je vais d'abord aller faire ce travail là de Dieu. Après je reviendrai. Est-ce que tu as compris déjà des choses que tu dois quitter? Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Allé. Amen. Je vous dis la vérité. Dieu a préparé un vent. Et ce n'est pas n'importe quel vent, c'est un vent et Dieu va bénir plusieurs personnes. Amen. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu va bénir plusieurs personnes. Les problèmes. Et nous devons quitter et que nous nous aujourd'hui avant que tu dois, tu dois penser d'abord tu dois commencer à réaliser à réaliser qu'est-ce que je vais quitter qu'est-ce que je veux me séparer de cela j'aime cette chose la plus qu'est Dieu Finalement, la chose aussi me fait pécher. J'aime cette chose plus que Dieu. Je peux abandonner l'église, Dieu, pour faire cette chose. J'aime cette chose plus que Dieu. Je suis capable de mettre cette chose devant et je laisse Dieu derrière. J'aime cette chose plus que Dieu. Pierre a dit, nous avons tout quitté. N'écris pas, n'écris pas. N'écris pas. Pendant que cette chanson d'adoration chante, nous allons prier. Nous allons prier. J'appelle moi Jenny, elle va nous conduire dans la prière. On commence à penser ce que tu dois quitter. Cela est, c est là et très important. Commencez à prier de l'éternel. Oui. Oui. Véni d'abord le nom de l'éternel. Pour tout ce que Dieu nous a parlé. Et nous allons voir commencer à prier le nom de l'éternel. Véni l'éternel. J'aime Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. On oh, s'est merveilleux. Oh, ce message éternel que tu nous oh, as souviens. Merci Seigneur. Oh, Merci Seigneur pour ces messages. de Pour oh, ce message de ton, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, mon roi. Alléluia. Je oh Alléluia Merci Merci pour ces messages Merci pour ces messages Éternels Nous avons besoin De toi Jésus Oh Jésus Nous avons besoin De toi éternel Alléluia Sois loué des saints et saints. Sois béni les dieux des grâce. Sois béni les saints des saints. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, éternelle. Bien dit, Jésus. Alléluia. Tu nous as bien expliqué, Éternel. Nous avons compris, Jésus. Nous avons compris, Jésus. Nous avons compris, Jésus. I oh, love you. Yeah, I c'est bon. Mais... Mais... Mais... Mais... de Dieu j'aimerais que tu puisses entrer dans ses parvis nous venons d'écouter son message il nous a bien parlé il nous a bien expliqué mais moi je viens pour te dire Seigneur, viens dans ma vie, Seigneur viens dans ma famille, Seigneur viens dans mon âme, Seigneur viens dans mon esprit, Lève ta voix, commencez à prier comme Martin. prie bien de ne reste pas calme, prie, prie, appelle Jésus dans ta vie, appelle Jésus dans ta vie, il est là, il est près de toi, il est là, il est prêt à t'écouter, il est là, il est prêt, il est prêt à te répondre, crie, crie, crie fort il est prêt à t'écouter parce qu'il est là là où toi tu es assis il est dans dans la rue que toi tu es assis il est là, il passe appelle lui, appelle lui Dis Seigneur viens, Seigneur viens fils de David fils de David, fils de David j'ai besoin de toi, Alléluia Alléluia, il est, toi. il est près de toi il est près de toi il est près de toi il est plus près de toi Alléluia Alléluia Alléluia, prie bien de mes prie ne reste pas calme, prie, Alléluia Lève-toi, toi lève-toi, toi lève-toi, toi lève-toi, toi le Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur Jésus fils de David Jésus fils de David Jésus fils de David Jésus fils de David Jésus fils de David Viens à mon secours Viens à ma famille. Viens dans ma famille Nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi Tu es plus près de moi Tu passes à côté de moi Et moi je t'appelle Jésus viens Jésus Jésus Jésus, Jésus. Jésus Jésus Jésus Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia Prie bien de me Prie Prie Prie Alléluia Il est prêt Alléluia Nous prions Alléluia Alléluia, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia, il est près de toi, il est plus près de toi, il est plus près de toi, appelle-lui, appelle-le-lui, appelle-lui, Appelle Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est prêt à t'écouter, il est prêt à t'écouter, il est prêt à t'écouter, il est prêt à t'écouter, il est prêt à t'écouter, il il est Seigneur, il est prêt de toi, il est prêt de toi, il est prêt de toi, il est Jésus nous appelons. viens le fils de Dieu, viens le fils de Dieu, viens le fils de Dieu, viens le fils de Dieu, viens le fils de Dieu, viens le fils de Dieu, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, le fils de Dieu, le fils de Dieu, le fils de Dieu, viens, viens notre secours, viens notre secours, Alléluia! Il est prêt! Il est prêt à écouter! Il est prêt à écouter! Il est prêt à écouter à se retourner! Il est prêt à et de t'appeler! Il est prêt à écouter! Alléluia! Apporte-lui! Appelle-lui! Il est prêt de toi! Il passe sur ton chemin! Il passe là où tu es! Appelle-lui! Appelle-lui! Dis Seigneur, viens! Jésus, vient, Jésus, vient, Jésus, vient, Jésus, vient. Jésus vient. Jésus vient. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient, Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Ma famille a besoin de toi, Jésus. Mon travail a besoin de toi, Jésus. Mes projets ont besoin de toi, Jésus. Viens Jésus. Mes enfants ont besoin de toi, Jésus. Viens Jésus, viens Jésus, viens jésus. Jésus. jésus. jésus fils de David, fils de David, fils de David, fils de David. Oh viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur, viens Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous avons besoin Alléluia. Nous avons besoin de toi, Alléluia. Nous avons besoin de toi, Alléluia. Nous avons besoin de toi, Alléluia. Nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur. Nous élèvons devant toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia Je t'appelle à ton nom Jésus Viens au, Viens, au Viens au secours Viens au secours Viens au secours Viens au secours Viens à mon secours Jésus Alléluia Alléluia Viens à ma situation Jésus Alléluia Viens à mon problème Jésus Viens Jésus Viens Jésus, le fils de Dieu, je t'invite, je t'invoque, je t'appelle. Viens, viens, éternel. Alléluia. Alléluia. Viens me secourir. Viens me secourir. Viens me secourir. Viens me secourir. Viens me secourir courir, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir, alléluia, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, écoute ma prière, Jésus, écoute ma voix, Jésus. Je, Je prie et toutes mes forces. Jésus, o fils de Dieu. Vient. Vient vient vient vient Jésus, fils de Dieu. Viens. Viens, éternel. Viens, éternel. Viens, éternel. Viens, éternel. J'ai besoin de toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Écoute bien Alléluia. Écoute bien aimé, Alléluia. Alléluia. Les disciples, ils ont dit, Seigneur, nous te suivrons. Mais après, qu'est-ce que nous aurons? Mais aujourd'hui, Jésus vient pour te dire. Avant de les suivre, tu devais d'abord jeter ton manteau comme Bartimée, Parce qu'il il il, t'a écouté. Il a envoyé les gens de venir te dire « Le Seigneur a besoin de toi. » Mais comment tu vas te lever pour suivre le Seigneur avec ton manteau Parce que pour lui, il pensait que son manteau lui protégeait pendant le froid. Son manteau lui couvrait de toutes les choses qu'il avait besoin. Mais aujourd'hui, Seigneur t'appelle. Seigneur veut que tu le suives. Mais il veut que tu jettes ton manteau. C'est quoi ton manteau C'est tes problèmes C'est tes péchés c'est des choses que toi tu aimes. Il y a des choses aussi des choses aussi que le Seigneur aime pas, mais toi tu aimes. Aujourd'hui, Jésus veut que tu puisses te jeter ton manteau et de le suivre. Maintenant tu vas prier. Tu vas prier avec foi. Tu vas dire Seigneur, je me et je jette le manteau qui sont mes problèmes. Je jette le manteau de ma souffrance. Je jette le manteau de, de, ma, de ma maladie. Je jette le manteau de, de, de mes paroles. Je jette le manteau choses que je cherche, je jette le manteau de toutes les choses qui me compliquent pour que je puisse entrer dans tes parvis et lève ta voix, commencez à prier et jeter tout ce qui te dérange à suivre Jésus et nous prions, élevons nos voir. prie bien de même prie bien de même. alléluia alléluia Seigneur alléluia Jésus cet, cet après-midi je vais te suivre éternel, mais je veux je ne peux pas te suivre avec un mauvais cœur. Je ne peux pas te suivre avec tes roquines, je ne peux pas te suivre avec tes problèmes, je ne peux pas te suivre avec cette maladie, je ne peux pas te suivre avec toutes les choses qui dérangent ma vie, avec toutes les choses qui dérangent ma famille, Seigneur famille. je jette le manteau qui me baisse, je jette le manteau qui est lourd dans ma vie, je jette le manteau qui me à je je je te suivre, A vivre à ta mort. A vivre ta gloire, à vivre ta puissance. A Alléluia, Alléluia, Alléluia, Jésus. Je vais te suivre, je vais te suivre. Je vais te suivre, je vais te suivre, je vais te suivre. Mais sans mon manteau, je vais te suivre, mais sans mes problèmes. Je vais te suivre, je vais te suivre. Sans mes soucis, je vais te suivre. Je vais te suivre. Jésus, je vais te suivre Jésus, mais je vais ôter les manteaux, je vais ôter les manteaux. Je vais hanter le manteau qui est lourd dans ma vie, qui est lourd dans ma situation, qui pèse également, Seigneur. Qui pèse également, Seigneur. Qui pèse également, Seigneur. Alléluia, je jette cette manteau. Je jette cette manteau. Je jette cette manteau. Je cet manteau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de, de, Jésus de Nazareth. Oh. Jésus Yahweh. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh! Oh Yahweh! Oh Yahweh! Oh Yahweh! Cet après-midi, je jette le manteau de soucis, je jette le manteau de problèmes, je jette le manteau qui m'empêche de dans ta présence. Je je jette le manteau qui m'empêche de travailler dans ton ministère. Je jette le manteau qui m'empêche de s'arrêter avec toi. Je jette le manteau. Je jette le manteau. Oh, je vais te suivre. Je vais te suivre. Je veux venir près de toi. Je veux venir à côté de toi, Jésus. Mais sans mon manteau, sans mes problèmes, sans mes soucis. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia, Jésus. Je lève le manteau. J'enlève le manteau. J'enlève le manteau. J'enlève le, le manteau. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai juste tous les problèmes qui m'empêchent d'être d'entrer dans ta présence. J'ai Je jette tous les problèmes qui m'empêchent de te servir. J'ai Je jette tous les problèmes qui m'empêchent de te chercher. J'ai Je jette tous les problèmes qui me repoussent loin de toi. J'enlève ces manteaux de l'eau. J'enlève ces manteaux de l'Europe. Pour te suivre, Jésus. Pour te suivre, Jésus. Pour te suivre, Jésus. J'enlève les J'enlève le manteau des maladies. J'enlève le manteau de la stérilité, J'enlève le manteau des fausses couches. J'enlève le manteau, Seigneur, de manque de mon J'enlève le manteau, Jésus, des maladies incurables. J'enlève le manteau de la pauvreté. J'enlève le manteau de la sécheresse, j'enlève le mot de Jésus. De tous les problèmes, eh Seigneur, qui me font, Seigneur. J'enlève le mot de Jésus. Qui m'empêche, éternel de bien te chercher. Alléluia. Alléluia. Je vais te suivre Jésus. Je vais te suivre Jésus. Je vais te suivre Jésus. Je vais te suivre Jésus. Je vais te suivre, Jésus. Je vais te suivre, Jésus. Je vais te suivre, Jésus. Dans cette période éternelle. Je vais te suivre. Dans cette période éternelle. Je vais te suivre. Alléluia. Alléluia. Mais je n'arriverai pas avec mon anteau. Va avec ton manteau. Oh Jésus, j'enlève ces manteaux qui me pèse. Je vais te suivre, éternel. Je vais te suivre, éternel. Je vais te suivre, éternel. Je vais te suivre, éternel. Je vais te suivre, éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus, allez, qu'il soit suivi, au nom de Jésus, voyant les gens pour dire à Bartimée, Viens, le Seigneur t'appelle. » Et en arrivant près de Jésus, Jésus lui posait la question, lui dire, Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et le fils de Timée lui répondit, « Seigneur, je vais recouvrir la vie. » J'aimerais que cet après-midi, que Jésus te pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi en me suivant ?»« Que veux-tu que je fasse pour toi à me servir ?» Et que tu puisses lui répondre ce que ton cœur désire. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries avec la foi. Et que tu lui demandes la chose que tu veux avec la conviction de la foi. Nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Seigneur. Seigneur. Seigneur. Seigneur. Seigneur. Je vais, oh Jésus, pour ma vie. Je vais, Seigneur. Pour ma famille, je vais, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Car tu es Dieu, Jésus. Car tu es Dieu, Jésus. Car tu es Dieu éternel. Alléluia. Oh, Dieu des grâces. Oh, Dieu des grâces. Oh, Dieu des grâces. Oh, Dieu des grâces. Oh, Dieu des grâces. Oh, Dieu des grâces. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> oh, the Oh, the Oh, Hallelujah! <laughs> la sí. sí. Dis Seigneur, je veux que cette situation change. Je veux que ce problème prend, prend fin. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je prie pour mon Église. Je prie pour mon Église éternelle. Parce que nous avons besoin. Que tu puisses changer la situation dans l'Église. Que tu puisses établir dans les choses. Que tu puisses éternel de nous ta bonté dans cette église. Que tu puisses, Seigneur, de manifester dans Jésus qui est jamais. Il n'y a que toi qui peux changer la situation. Il y a quelqu'un qui peut changer la situation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons te suivre dans cette église. Alors aide-nous Jésus. Aidez-nous Jésus. Aidez-nous Jésus à te prospérer. Aidez-nous Jésus à te servir. Aidez-nous Jésus à épouser ta parole à mettre en pratique, tout ce que nous écoutons dans ces lieux, au nom de Jésus, au nom de Satan, et ta plus Yahweh de ses puces, eu... et ta plus Yahweh de ses puces, Yahweh, nous venons comme l'amour, la vie de nos frères, dans la vie de nos frères, de nos soeurs qui sont fatigués et à retourner la force et à revenir dans la présence, nous voulons vivre un changement, nous voulons vivre un changement, et aujourd'hui pour les projets de l'Église, pour les projets de l'Église Seigneur, manifestons dans nos cœurs Poussez-vous Jésus à contribuer pour l'achat, poussez-vous Jésus à enrouler la gloire, poussez-vous Jésus à te servir Jésus à rester dans les doigts chauvins et de tes doigts, et de tes servidats, et des tes poignets et des tes au nom je sais plus que nous soyons à la de Jésus. Au nom de Jésus, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, manifeste-toi Seigneur, et agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment Seigneur, agis puissamment Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Agir puissamment, Seigneur. Agir puissamment Seigneur. -toi dans cette église, manifeste-toi dans cette église, que les cieux restent que la vie de tout est choses dans cette église, que ta grâce rentre tout en peuple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 Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Écoute bien demain. Écoute bien demain. Maintenant, je vais t'inviter à te lever là où tu es assis. Tu vas maintenant laisser la place à notre Dieu de s'asseoir. Et toi, leve-toi. Nous allons prendre l'autorité de tous tes flots, de tous tes vents qui soufflent ces derniers temps dans le monde entier. Dans nos familles, tu vas t'élever dans nos, dans nos églises, tu vas t'élever maintenant à prendre le pouvoir que Jésus t'a donné, à prendre l'autorité que Jésus t'a donné. Renverse toute puissance de l'ennemi, quelle que soit la maladie, la pauvreté, toutes sortes de pandémies, toutes sortes de, de, de, de déclarations, de monde des ténèbres. Que le avec ses agents, ils sont en train de déclarer pour que cela soit accompli dans le monde que nous vivons. Toi, tu es plus que eux. Tu vas te lever contre tous ces fléaux. Tu vas te lever contre tous ces esprits. Par l'autorité de Jésus-Christ, lève ta voix. Commencez à prier. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Nous te laissons la place de t'asseoir. Assis-toi Jésus. Commencez maintenant Jésus à renverser tout ce qui ne vient pas de toi. Toute pandémie, Jésus, tout ce de pandémie, toute maladie, tout esprit démoniaque, satanique, ce qui crise cardiaque, tout esprit diabolique, tout ce qui est pandémique, Jésus personne, nous renversant, au nom de Yahweh, au nom de Yahweh, au nom de Yahweh, Et gardez Dieu, lève-toi de toute ta puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde. Je te remercie de vous écouter, merci d'opérer au de éventail, merci de vous exaucer par nom puissant de Jésus. Nous acclamons pour la gloire de Dieu, acclamons pour la gloire de Dieu. Prenons place, place au nom de Jésus.